Bonjour tout le monde, je m'appelle Geoffrey et bienvenue sur la chaîne YouTube CGCM. Avant de commencer, je tenais tout d'abord à remercier mon abonné Iemon qui en fait a financé euh, cette petite série de vidéos consacrées à la modélisation d'un personnage de jeu vidéo. Cette série de vidéos, je l'ai également adaptée pour qu'elle puisse correspondre à la demande de l'abonné Black Kid Light qui m'a lui aussi demandé de euh, faire une petite série de vidéos sur comment réaliser un personnage sans utiliser d'image de référence bah du coup j'ai fait une vidéo qui regroupe les deux thèmes, le jeu vidéo et modéliser sans images de référence à tous ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos alors euh, cette petite présentation sera également euh, une annonce vraiment importante pour l'évolution de la chaîne. Pourquoi Parce que, à partir de maintenant, je vous propose mes services en matière de modélisation 3D et aussi de rendu pour pouvoir faire évoluer la chaîne et également pour des raisons personnelles. Donc en gros, si vous avez des projets que vous voulez réaliser, que vous cherchez quelqu'un pour le faire, n'hésitez surtout pas de me contacter. Alors, euh cette série de vidéos sera également euh, destinée pour les débutants qui veulent apprendre à créer un personnage de A à Z. Euh, euh, de même, Donc, en gros, ceux qui, viennent apprendre, ceux qui viennent de découvrir Blender et qui veulent faire un projet concret avec, ben, cette série est réellement destinée pour vous. Alors, euh, cette vidéo, c'est en fait la présentation de la première partie de la série qui sera consacrée à la modélisation. Le shading et le rendu. La seconde partie sera destinée à l'animation, en gros au rig et à l'animation. Euh, et donc, je vous donne rendez-vous euh, dans la prochaine vidéo où nous allons véritablement commencer à créer le base mesh de notre personnage cartoon inspiré d'un jeu vidéo Snowboard Kid. Allez, ciao!